Allez bonjour à tous, comme promis je vous fais une présentation de Dream Quest le premier volume qui est donc l'épreuve des rêves on est euh, sur euh, un jeu dont l'auteur est Fabien Vincourt, le scénariste Nicolas Jarry Illustrateur Yann Thomas et coloriste Vincent Powell, C'est un jeu de 2 fois 30 minutes pour deux joueurs à partir de 6 ans et vous allez le comprendre, c'est plus un jeu avec un adulte et un enfant et c'est toute la qualité et l'intérêt de celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le contenu de la boîte dans Dream Quest, vous allez retrouver deux livrets qui, en fait, sont une seule et unique quête qui est découpée en deux chapitres qui se jouent à peu près, effectivement, en 30 minutes chacun. Ensuite, on va principalement y découvrir également un guide. Un guide qui vous apprend à jouer. C'est assez simple et assez instinctif. C'est un jeu qui est un peu legacy puisqu'on va retrouver à l'intérieur, en fait... Euh, du livret, une planche d'autocollant pour personnaliser euh, les personnages que vous aurez choisis, les faire évoluer euh, en force tout au long euh, de la partie et surtout à l'issue de ce premier chapitre, et puis euh, ben, euh, les améliorer, puisque vous allez voir qu'on a la possibilité euh, d'améliorer euh, son personnage à la fin euh, d'une quête. Et puis là, on a le tableau euh, de chasse euh, des héros, ce qui, euh, bon qui, ben, la première histoire c'est contre l'épouvant paille, et puis ensuite il va y avoir normalement Trois autres chapitres qui devraient venir. Au niveau du contenu, on retrouvera également deux planches de personnages, une planche pour le rêveur et une planche pour le protecteur. On se rendra compte que, en fait, chacun d'eux a ses spécificités puisque le protecteur, ben, lui, il a des tokens qu'il va pouvoir consommer qui vont lui permettre, mais ben, évidemment, d'enlever des dégâts au rêveur. C'est sa mission, il doit le protéger. Et puis le rêveur, quant à lui, ne doit surtout pas se réveiller. Il a des jetons ici de cauchemar qu'il peut consommer pour redonner de la vie à son compagnon, à son protecteur, ou qu'il peut consommer pour bien se redonner l'intégralité de sa barre de rêve. Ici, les points de vie sont symbolisés par des points de rêve. On commence avec un capital de 7. Et à chaque fois que l'on combat et que l'on prend des dégâts, eh bien, en fait, ce petit, euh, euh, petit icône-là euh, se déplace et donc bah, on, arrive, on arrive à zéro. On a également euh, des énormes cartes ici qui sont des cartes de quête. Gros format. alors euh, Dans ces cartes de quête, on va retrouver euh, différentes choses, euh, notamment euh, bah, des grosses épées, euh, euh, des amulettes euh, que vous pourrez euh, obtenir en fonction des choix que vous allez faire euh, dans les ouvrages. Et puis aussi, parfois, et là euh, ça nous a un petit peu surpris, mais c'était très très fun, des plateaux, des mini plateaux euh, de jeu pour euh, bah, une petite quête euh, annexe à remplir, comme euh, par exemple traverser une rivière. Prenez la carte de quête numéro 4. 4... Alors la 4. Voilà, 4. La 4. Tu la retournes. Wow y'a pas Je peux voir T'as vu, c'est une carte avec des petites cases. Je pense que c'est avec la barque que ça va nous permettre de faire le jeu en fait. Ça c'est sympa. On retrouvera également ici un paquet euh, de cartes de petits trésors que vous aurez l'autorisation de piocher là aussi. Euh, pendant euh, l'aventure, on vous dira à un certain moment si vous avez battu euh, tel personnage ou si vous avez réussi à infiltrer euh, telle zone, euh, de venir euh, piocher euh, des petits euh, trésors. Ces petites cartes de trésors qui vont se rajouter en fait à votre personnage et puis qui vont vous donner euh, des euh, possibilités. Par exemple, ici je peux relancer un ou plusieurs dés et appliquer euh, les nouveaux résultats. Et puis, par exemple, ici, j'ai une pierre de rêve qui, elle, me permet à, à tous les joueurs de récupérer deux points de rêve. Pour ce qui est du déroulement de la partie, rien de plus simple. C'est basé sur un livre dont vous êtes le héros. Donc, en fait, euh, déjà, c'est très richement illustré. Et euh, franchement, pour les enfants, c'est très agréable à suivre. Les planches sont très colorées, très contrastées. Euh, c'est vrai que Calliope a vraiment euh, kiffé cette partie-là, et puis au niveau de la lecture, c'est pas spécialement compliqué, un enfant de 6-7 ans euh, peut euh, sans problème lire l'aventure, et puis bah, bien entendu l'idée c'est que le protecteur l'assiste un petit peu, euh, vous allez voir hein, que moi pendant la partie je me suis permis euh, un petit peu de lancer euh, toutes mes émotions <rire> dans la lecture de l'aventure, voilà, c'est un duo hein, que vous faites avec votre enfant et vous partez à l'aventure comme ça euh, euh, du jeu. Euh, vous allez euh, avoir du coup euh, des possibilités euh, de choix. Là, on est au tout début de l'aventure et on nous dit qu'on va euh, nous téléporter ben, directement. Ça y est, c'est parti, vous partez à l'aventure, Je vous téléporte dans euh, le monde de Panthéria. Et euh, là, du coup, ben voilà, on part en page 1. Ça, c'est cool. <rire> <rire> c'est trop... En fait, je trouve que les schémas sont très jolies. C'est vrai Ouais, elles sont bien faites. C'est très chouette, hein Oh, ça c'est toi <rire> Au niveau euh, des épreuves que l'on va euh, rencontrer, eh bien, euh, elles seront soumises, en fait... A des choix, hein. c'est-à-dire que là, la première aventure, on rencontre une petite fille qui est poursuivie par d'affreux gobelins, et on nous dit, ben voilà, est-ce que vous faites signe à Farfaline de venir se cacher avec vous, si c'est le cas, vous allez en deux, ou est-ce que vous sortez de votre cachette et vous décidez de les combattre, ce sont des crapogops, et en l'occurrence, ben là, vous allez aller en trois. Au niveau des combats euh, si vous décidez d'aller en 3 et d'aller à la bataille, vous pouvez voir qu'ici c'est la grande bataille. Hein. Je suis désolé, je spoil un tout petit peu, mais je n'irai pas plus loin au niveau du spoil. Au niveau des combats, c'est très très simple. C'est repris un petit peu aussi dans X-Men, le soulèvement des mutants. C'est un mécanisme très simple, c'est-à-dire que en fait, l'ennemi vous présente un ensemble d'icônes. Et ces icônes, euh, eh ben, vous les posez comme ça euh, sur la table et vous devez essayer de les reproduire avec vos dés. Donc chaque joueur a un dé, vous allez lancer votre dé. Et puis ben, si vous réussissez à obtenir une épée, eh bien euh, en fait cette condition est remplie et elle se retire. Et puis si vous réussissez ensuite à lancer un dé de magie, eh bien, cette condition est terminée et euh, elle se retire. Et à partir de là, le combat est terminé. Tant que vous n'avez pas rempli euh, ces conditions, vous devez euh, reproduire votre lancer de dés. Attention, si sur votre dé euh, vous ne faites pas euh, de bouclier, comme ici par exemple, eh bien vous allez subir les dégâts euh, attenant euh, à l'ennemi, c'est-à-dire en l'occurrence ici 1-1. Un un. Chaque personnage a euh, un dé euh, qui, lui, euh, qui lui est désigné. Les dés sont absolument identiques. Donc par exemple, si j'avais fait un lancer comme celui-ci, ben, j'aurais directement euh, tué l'adversaire. Mais si par exemple, j'avais fait un lancer comme ceci avec euh, mon protecteur et puis comme celui-ci avec mon rêveur, j'aurais retiré certes euh, le premier icône, mais euh, j'aurais subi euh, un premier euh, dégât car je n'ai pas euh, de bouclier associé à mon épée. Alors que ici. Pour mon protecteur, j'ai l'étoile et que l'étoile, je vais me référer à mon pouvoir spécial et on voit qu'il euh, s'agit d'une protection et donc je ne subirai pas euh, les dégâts. N'oubliez pas pendant les parties que vous avez la possibilité d'utiliser euh, les cartes pouvoir. Alors En tout début de partie, vous n'en avez pas, mais ça vient quand même relativement vite. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même relativement euh, simple à, euh, à engager. C'est très simple à expliquer à vos enfants. Euh, le point extrêmement positif du jeu pour moi, c'est qu'on est sur un jeu qui est très immersif, très facile à prendre en main. Et c'est vrai que Calliope a vraiment adoré, elle s'est bien immergée dedans. Elle a vécu un petit peu hein, la, la, la flamme de l'aventure, elle a un petit peu tremblé à certains instants. Les points de vie baissent, peuvent baisser assez vite si vous n'avez pas vraiment de chance au niveau des dés. Les points un petit peu négatifs, euh, du coup, de ce Dream Quest. Alors, le premier, ben, c'est la rejouabilité. Alors C'est un jeu legacy, hein, euh, soyons clairs. Mais on dit qu'on pourrait refaire euh, l'aventure, mais je ne l'imagine pas. Je n'imagine pas refaire l'aventure avec le même enfant. Parce que qu'un euh, enfant, il va être amené à reprendre sensiblement les mêmes choix. Hein, euh, vous ne pourrez pas le pousser à essayer de partir euh, à l'aventure pour vivre autrement la séquence. Euh, donc, voilà, la rejouabilité, je ne l'imagine pas. Le jeu est très, très court. Hein. C'est deux fois euh, 30 minutes. Nous, on a eu énormément de chance sur le deuxième chapitre et je pense qu'on l'a fait en 20 minutes à tout casser. En fait, on a réussi nos GD de façon assez incroyable et euh, bah, on, on a quasiment réussi tout ce qu'on avait à faire du premier coup et on n'a presque perdu aucun point de vie, même contre le Big Boss parce qu'on était très, très bien, stuffé. fait. Les points de vie baissent potentiellement assez vite, mais en même temps vous craignez jamais vraiment pour votre vie. Le jeu est facile et ça remonte très facilement, soit en utilisant des icônes, soit en utilisant des cartes. Voilà, il y aurait peut-être nécessité euh, d'avoir un petit peu plus de challenge. On verra si dans les prochains chapitres euh, le niveau euh, augmente un petit peu. Enfin, la promesse du jeu, c'est euh, d'ensuite euh, être associé avec euh, l'entreprise Elixir qui fait euh, des, des éditions de livres. Donc vous pensez bien que moi, à chaque fois euh, que c'était possible, j'ai noté le petit numéro. Parce qu'en fait, lorsque vous jouez, ici il y a un petit euh, numéro euh, de page et qui euh, caractérise le choix que vous avez fait. Donc on vous conseille de noter les choix que vous faites tout au long de votre aventure, et puis ensuite, vous allez sur euh, la page de Elixir, vous notez en fait tous les numéros que vous avez vécu, vous nommez euh, votre rêveur et vous nommez votre protecteur, et ça vous sort un livre d'aventure que vous pouvez euh, lire à votre enfant. Alors, petit bémol, euh, à l'heure qu'il est, ben, j'attends toujours la génération de mon PDF euh, gratuit, c'est-à-dire qu'on nous dit que ça prend à peu près euh, deux minutes de le générer, j'en suis à peu près à 40 minutes d'attente et j'ai toujours pas mon PDF de produit. Alors bien entendu, j'ai réessayé, j'ai rechargé la page, j'ai recommandé le livre une deuxième fois, rien n'y fait. J'ai changé de navigateur, rien n'y fait. J'ai nettoyé le temps de mon navigateur, rien n'y fait. Mon PDF ne se génère pas. Sinon, il y aurait potentiellement, mais je ne suis pas arrivé à cette page, la possibilité de commander le livre en physique. Euh, là aussi, il euh, a le livre est gratuit, mais il y a 9,99€ de frais de port. Donc 9,99€ de frais de port, je pense que le livre est très très lourd. Euh, quoi qu'il en soit, je ne suis pas concerné, puisque euh, à ce jour, je n'arrive pas à générer le PDF. Donc voilà, je suis bien embêté par euh, ce Dream Quest, parce que j'ai pris du plaisir hein, euh, à jouer euh, avec Kali. On s'est bien éclaté, mais euh, la difficulté n'y est tout simplement pas. Gageons que ça viendra avec le temps. Est-ce qu'on euh, ben voilà, est qu va remettre 20, 20, 22 euros dans la boîte qui suit pour revivre deux fois une aventure de 20 minutes et ne pas pouvoir éditer le livre qui s'y rattache euh, Je vous cache pas que j'étais très emballé et que je suis un petit peu refroidi. Euh, Peut-être que Calliope n'en est déjà plus là. Euh, peut-être que, euh, étant donné qu'elle joue, euh, qu joue déjà à Marvel Splendor, qu'elle joue déjà à X-Men, euh, le soulèvement des mutants, peut-être qu'elle a déjà euh, dépassé euh, ce stade. Je pense qu'elle a apprécié euh, l'expérience, mais euh, voilà, c'est trop simple, c'est trop facile et ça se termine trop vite. Et puis surtout, ben, ben, pour l'instant, on n'a pas eu la possibilité euh, d'avoir notre petit bonbon de fin de jeu, à savoir l'édition de notre livre. Voilà, ça s'appelle euh, Dream Quest, euh, c'est euh, chez euh, Space Co. Et euh, bah, euh, je suis un petit peu déçu.